Salut salut ici c'est Rex Potam, euh, aujourd'hui nous entamons un cycle de 14 vidéos, pas moins, euh, sur donc, le requiem que je suis en train d'écrire. Donc il s'agit ici de la, la, première, euh, la première mouture, le, ce que j'appelle le scratch qui est une version démonstration, un petit peu pour euh, obtenir ben, tes retours euh, toi et à tous les musiciens qui veulent bien euh, me donner des indications sur euh, des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, euh, qu'est-ce qui serait possible d'améliorer. Le but étant à terme euh, de pouvoir produire cette œuvre euh, avec des vrais musiciens, c'est-à-dire des vrais chanteurs, des vrais instrumentistes, euh, ce que je n'ai pas la prétention d'être. Euh, voilà. Alors mon Requiem, euh, comme c'est la première vidéo, je vais déjà présenter un petit peu d'une façon générale avant d'attaquer le, le premier morceau. Donc, ce, mon Requiem euh, n'est pas quelque part comme les autres, dans le sens où, généralement, un hein, Requiem, c'est très très triste. Bon, il y a des raisons pour ça, hein, c'est une messe des morts, une messe de défunt. Mais euh, le texte, lui, quand on le lit attentivement, il n'est pas si triste que ça, il est plein d'espoir. Et donc, moi, ce que je voulais apporter, c'est un éclairage un petit peu différent sur cette œuvre, euh, en s'appuyant un petit peu moins sur le côté triste, un peu plus sur le côté... Euh, Côté, côté espoir euh, d'une vie, euh, vie après la mort euh, juste pour signaler le titre n'est pas définitif le titre final ce sera pas Requiem euh, j'ai une idée mais c'est pas encore euh, officialisé on va dire je suis, je suis pas encore complètement sûr et puis euh, de toute façon le, le scratch lui s'appelle Requiem donc on va rester sur cette idée pour le moment alors, la première, euh, la première partie, le premier morceau, donc euh, l'introduction, l'intro et tous en latin, euh, c'est l'ouverture et le thème principal du requiem en ré mineur. Euh, c'est un thème qu'on retrouvera régulièrement, donc, euh, notamment bah, dans les trois premiers morceaux qui forment en fait une seule unité, et puis euh, régulièrement euh, tout le long de l'œuvre. La musique euh, se veut calme et reposante, euh, elle commence par un balancement de trois notes identiques. Requiem Deux courtes, une longue. Euh, voilà, c'est le, le thème initial. Il euh, est posé d'abord au piano, puis repris par le soliste. Et euh, c'est ce même thème qui est utilisé donc par le chœur en, en soutien harmonique. Euh, la grande majorité du morceau est construite autour de ce même ingrédient, euh, par exemple, « eternam »,« exaudi », donc ce sont d'autres mots du, du texte qui reprennent un peu ce thème. Et même euh, les autres instruments qui sont le bois et le violoncelle, euh, ils ont quelques broderies, mais finalement ça tourne quand même autour du, du même thème. Donc nous allons écouter le, le morceau, juste euh, avant de l'entendre, euh, moi je, je voulais savoir un petit peu si tu peux me dire dans les commentaires euh, comment tu ressens un peu ce, ce début de morceau, euh, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais écrit autrement et dans tous les cas euh, n'hésite pas à me dire si, si ça te plaît, si ça te plaît pas, si tu vois des choses à améliorer et dans tous les cas dans les commentaires j'y répondrai. Euh, et Si tu aimes euh, ce que je fais, cette vidéo, n'hésite pas à... Euh, bah, à donner ton petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche, hein, tu, tu connais la chanson. En parlant de chanson, euh, bonne écoute. Ré Deos, in Sion, et te He Ora you Requiem